ce que m'envoie ta question c'est que tu es toujours au niveau mental Tu as une suractivité mentale qui t'empêche de voir tes priorités donc je peux pas répondre à tes questions parce que c'est pas prioritaire que t'entendes que je te donne une réponse sur cette information là donc sur ça je vais pas pouvoir te dire par contre ce qui est prioritaire que je te dise c'est euh, ta suractivité mentale le côté ultra mental dont je te parlais dans ta dernière question c'est ta manière d'esquiver tes priorités c'est euh, du jeu m'en foutiste de ta part c'est le côté euh, manque d'autonomie. Manque de rationalité. Euh, D'accord. Le manque de rationalité et le, le, manque de rationalité, le manque de rationalité vient de ta manière d'être une femme, d'incarner ce que c'est être une femme. Tu cristallises une, un archétype féminin qui ne peut pas être utilisé, qui, dans ta psyché, dans ta structure, euh, euh, qui ne peut pas utiliser, pardon, le mental, le côté rationnel qui dans ta structure est l'apanage du masculin. Donc tu joues, euh, c'est même pas un jeu de ping-pong, c'est toi tu as choisi ton camp. Donc euh, je pourrais dire que tu es, euh, es bien branché sur l'inconscient collectif féminin. C'est par là que ça, se, euh, euh, que ça se met en forme pour toi. Euh, donc t'es solidaire des femmes, mais en même temps, tu veux faire cavalier seul. T es solidaire des femmes, mais en même temps, tu veux, tu veux à tout prix être reconnu par le masculin. T es solidaire des femmes, mais tu n'acceptes pas d'être une femme. Et en même temps, tu portes la blessure des femmes. Les blessures des femmes. Pourquoi j'ai dit là Je sais pas. Euh... Ouais Qu'est-ce que ça renvoie pour le groupe Je me vois réellement tel que je suis. Voilà l'information. Je me vois réellement tel que je suis parce que... Ah non, ok. Euh... Je posais ça à la négative. Je ne, vo... je ne me vois pas réellement tel que je suis parce que je ne suis pas capable de me reconnaître. Parce que je ne suis pas capable de prendre acte de mes décisions. De prendre acte de mes choix. D'assumer mes choix. De me retrouver face à la... aux conséquences que ça a. On, est... On a tous ça un côté fuyard. On a tous un côté fuir. Il euh, y a quoi d'autre Je vibre la fuite. Je vibre mon... Ah, je vibre la fuite, mais pas mon côté salopard. <rire> ouais. Euh, on assume euh, la fuite, la couardise, le côté « je vais dans mon intérieur » et... Euh, acté à l'extérieur, ça résonne, je suis un salaud. Je suis euh, vraiment un gros salaud. Parce que j'ai du pouvoir. Et pourquoi je suis un salaud Parce que j'ai pas euh, okay. Pourquoi je ne peux... je veux pas avoir le pouvoir Parce que avoir le pouvoir, c'est me retrouver sur le devant de la scène. Ok. Bon, me retrouver de... sur le devant de la scène, ça veut dire chanter à tue tête que j'ai raison. Chanter à tue tête que j'ai raison. C'est meilleur, la meilleure manière pour moi d'avoir euh, les feux, de pro, les, les feux de pro, les, les projecteurs sur moi et que le monde entier ait ses yeux braqués sur moi. C'est une tension qu'on ne supporte pas parce que c'est inadapté à notre côté. Je veux me cacher. Voilà ce que j'ai à dire pour ta question, Diaka. Bonne soirée.